Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 242 et qu'est-ce qu'on va faire Il y a de ça quelques jours j'étais au magasin qui est le centre national d'art contemporain de Grenoble où j'ai participé à un truc qui s'appelle l'atelier des horizons, une formation pour des adultes On a parlé de plein de trucs, on a parlé de casual hacking, on a parlé place dans le travail, etc. etc. Ça c'était la première journée le vendredi avant justement de faire le meet-up et le samedi c'était un peu la session pratique où j'aurais donné un défi en quelques heures en groupe de réaliser deux fauteuils de canapé avec le matériel de récupération qu'il y avait au magasin en attendant qu'ils designent, je me suis dit bah tiens moi je vais leur montrer un peu ce que je peux faire en une heure donc fauteuil avec du matériel de récupération en une heure c'est parti pour me construire mon fauteuil je vais utiliser des palettes ici des palettes europe qui partent à la poubelle je vais découper pour n'utiliser qu'une partie, avec une scie circulaire qui, bien sûr, se coince avec la première latte. Donc attention aux découpes que vous effectuez, soyez prudents. Vu que les fixations des lattes sont approximatives, je commence par couper la partie extérieure, avant de couper la latte, et pouvoir séparer la palette en deux. Je me suis fait surprendre une fois, donc maintenant, je joue la prudence. Je fixe certaines nattes qui ont tendance à se barrer avec des vis et je passe à la deuxième palette avec exactement la même méthode coupée exactement comme la première Maintenant que mes deux morceaux de palette sont découpés, je commence l'assemblage final et déjà vous devez voir où je veux en venir la première palette servira d'assise pour les fesses, l'autre pour le dos va être fixée à un angle pour soutenir le dos. Mes deux petits morceaux de bois sont des fixations un peu merdiques, donc je vais renforcer la structure avec deux morceaux de tasseau bien épais et bien solides. Je trace l'angle et je vais utiliser la scie à onglet pour couper le tasseau au bon angle. Ce qui met à mal la petite scie à onglet, mais avec un peu de patience et de persuasion, tout se passe bien et je coupe mes angles sans trop de problèmes. Maintenant, il est temps de fixer les tasseaux sur la structure en palette. Pour ridigifier le tout, deux grandes vis à chaque extrémité devraient faire l'affaire. Bon, le fichier vidéo a un peu merdouillé, j'ai perdu une minute de film. Mais pas grave, il est temps de tester le principe de mon fauteuil. Et ça marche pas mal, il manque juste des accoudoirs. Je trace mes traits de coupe pour mes futurs accoudoirs, et là aussi pour une raison inconnue. J'ai perdu le footage de la découpe des accoudoirs à la scie à onglet. Et on n'a plus qu'à les fixer au montant. Un siège, c'est bien, mais le bâtiment est super grand. Donc je décide de piocher 4 roues dans leur stock et de les attacher à mon siège. Ici aussi, il manque une partie où je renforce les deux tasseaux dans le sens transversal et fixation des roues. Rien de bien compliqué, je trace, je perce et je balance 4 vis avec des rondelles et je fais ça pour les 4 roues. Et voilà, en une heure, avec uniquement du matériel de récupération, mon super fauteuil à roulette que les amages du magasin vont pouvoir utiliser, là où ils veulent. Alors, quelques remarques. La première, c'est que le fauteuil, il marche. Il est pas mal. Il n'est pas, pas ultra top, mais en une heure avec du matériel de récupération et des bouts de palette, je trouve que c'est plutôt pas mal. Euh, la première chose, bien sûr, je me suis pris un kickback, euh, donc un retour avec scie euh, circulaire. Qu'est-ce qui s'est passé C'est relativement simple. Euh, le, la latte était uniquement fixée par un clou. Donc quand j'ai fini ma découpe entre guillemets, la latte a coincé la lame et le truc est reparti. Rien de dramatique. Euh, j'avais la, la scie bien en main, j'avais bien le doigt sur la gâchette, j'ai lâché sur la gâchette, j'ai lâché la gâchette et euh, j'ai décidé de commencer par couper euh, les lattes sur le côté pour éviter ce genre de choses. Rien de dramatique, juste un peu plus long. La deuxième chose, j'étais pas chez moi, j'étais pas dans ma grotte. Ils ont un espèce d'atelier qui est vraiment génial, qui est super grand, avec beaucoup de matos, mais c'est pas le mien. Donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de chercher euh, les les embouts pour la visseuse euh, où était le chargeur, la batterie les différents éléments et surtout euh, ils avaient beaucoup de vis mais c'était du cruci et pas du torx et je me suis aperçu à quel point le torx c'est vraiment génial euh, mais c'est pas grave euh, j'ai fait avec les éléments que j'avais euh, c'est ça aussi qui est intéressant improviser, euh, sortir un peu de sa zone de confort essayer de faire des trucs qui sont plutôt pas mal le dernier élément alors, avant de parler du dernier élément, j'ai eu pas mal de problèmes, j'ai aucune idée pourquoi, sur les fichiers, j'ai eu des fichiers corrompus, j'ai eu un, un mal fou à arriver à faire le montage, donc il manque des bouts, euh, c'est pas dramatique, c'est pas des, des bouts qui sont super essentiels, et qui vous permettent de, qui vous permettent pas de comprendre le projet dans, dans, dans sa globalité, mais bon c'est chiant, je ne sais pas pourquoi, je vais essayer de voir pourquoi. Le dernier élément c'est les roues. Le bâtiment est très très grand, c'est un, une ancienne usine, donc quasiment tout est sur roulette pour pouvoir aller emmener et ramener les éléments à droite à gauche. Ce qui semblait être une bonne idée, sauf que mon assise est à un angle par rapport au sol. Ce qui veut dire que l'axe des roues lui aussi a un angle par rapport au sol, donc... Si les roues sont droites, c'est pas un problème, par contre, si vous commencez à tourner, bah, les roues partent un peu dans tous les sens et c'est un peu n'importe quoi. Est-ce que c'est un défaut majeur Oui. <rire> en fait, il aurait fallu faire un nouveau plan complètement parallèle au, au sol. Euh, en une heure, c'était difficile. Donc, euh, on va le garder comme ça. Je pense que c'est quand même utilisable. Je pense aussi que vous rajoutez un ou deux coussins, un bout de mousse et pif paf pouf vous avez un fauteuil euh, pour demi-grichon ou euh, un barbu à grosses fesses comme moi. Et ça, ça vous prend une heure. J'ai particulièrement aimé euh, l'utilisation euh, de la palette. Ils avaient un stock de palettes Europe qui devait partir à la poubelle. Alors les palettes Europe, normalement, c'est des palettes qui sont consignées vous devez renvoyer. Mais là en fait, vu qu'une partie des lattes était pétée, ils ont été refusés et donc ils allaient partir à la poubelle ou être cramés. Et c'est une base qui est vachement intéressante. La... la palette en général, mais la palette Europe en, par... en particulier. Euh, c'est une base intéressante puisque ça vous donne déjà une structure qui est déjà préfaite et vous pouvez couper des morceaux, vous pouvez rajouter des bouts, vous pouvez visser des trucs par dessus. C'est plutôt solide, c'est plutôt stable et euh, ça vous donne une bonne base pour pouvoir faire d'autres choses. Si j'avais plus de place dans mon dans mon shop ou euh, dans ma future maison, euh, je sais que euh, je risque de récupérer des palettes et de faire plein de trucs avec. C'est un, un matériau qui est vachement versatile, que vous pouvez trouver un peu partout, qui coûte rien et qui est euh, sur lequel vous pouvez faire des utilisations qui sont géniales. Est-ce que je suis satisfait à 100% de ma réalisation Non. Euh, j'aurais adoré pouvoir la peindre, j'aurais adoré pouvoir la poncer, mais ma... Mon objectif, c'était de faire ça en une heure et de pouvoir montrer aux étudiants que, en une heure seul on pouvait faire quelque chose de viable et je pense que j'ai rempli cet objectif. Voilà c'est tout pour cet épisode euh, j'espère qu'il vous a plu comme d'habitude tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire euh, tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme chouch 22 Allez sur le lien uTip qui est dans la description et regardez une petite vidéo, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode de challenge 1 heure fauteuil pour barbu à grosses fesses. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.